Et donc, tu m'as expliqué, tu m'as montré des choses. Et là, j'ai fait mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation tu vois, remonter, remonter, Alors, vraiment, je voudrais, c'est à mon tour de te remercier parce que euh, on a vraiment super bien bossé. Alors, euh, j'ai relevé les manches, hein. Ça n'est pas fait tout seul, hein. Exactement. Il y a pas match, ouais. parce... Donc, j'ai relevé les manches, mais c'était très, très plaisant parce qu'en fait, je retrouvais de l'espoir pour qu'on vende cette maison. Mmh. Et puis, bon, je dis je », parce que. Parce que Marc n'est pas là, mais parce que c'est moi qui parle, on était mmh. tous les deux dans le même vue, Et donc on a travaillé, vraiment, Fran euh, Frédéric, merci beaucoup pour ton engagement, parce que ça a été, euh, moi j'ai jamais vu quelqu'un aussi engagé à euh, être présent, à être là, à être disponible, à ah, vraiment, tu veux qu'on vende la maison en tant que nous, voilà. Je me suis vraiment prise au jeu, un, j'ai repris espoir, deux, as réussi à vraiment bien me... me, me me conseiller, me motiver et, et maintenant tout ça m'amuse et qui nous donne des bons outils, qui euh, nous donne de donnes des bons outils techniques euh, euh, qui peuvent servir dans n'importe quel autre d'ailleurs domaine donc c'est quand même super intéressant euh, et puis ça désacralise quoi tu désacralises la vente de la maison euh, tu désacralises la vente de la maison qui est quand même quelque chose qui est très pesant on parle de gros budgets euh, et même moi j'arrive à le prendre comme un jeu, non mais c'est une performance <rire> répondre à leurs questions euh, et, et donc ça nous a vraiment donné confiance en nous et le fait de s'informer, tu vois, de, de comment faire, parce que le fait qu'on ne fasse pas avec un agent immobilier Effectivement, on avait besoin de s'informer, de se former, de, de, de savoir un petit peu comment le faire et c'est ça qu'on a fait et je crois que c'est ça qui nous a beaucoup aidé aussi. Oui. Que je vendais mon appartement mais que dans le même temps, j'avais signé, enfin je voulais signer pour l'achat d'une maison euh, et bien sûr pour ne pas rater l'occasion, euh, ben, voilà, il fallait que je m'organise correctement et que je vende mon bien, donc l'appartement dans lequel je vivais rapidement. Euh, voilà quel était mon problème et... Et effectivement, tu, tu m'as donné les bons conseils pour que je puisse vendre rapidement. D'ailleurs, j'ai vendu en un mois euh, mon appartement et j'ai pu, pu euh, bah, acheter la maison et signer chez notaire. Merci à très vite à très bientôt. Et encore merci pour les conseils que tu m'as prodigués qui m'ont été, euh, bah, été nécessaires et efficaces.